Bonjour à tous, c'est Noval On se retrouve pour une vidéo guide succès. Le succès d'aujourd'hui, c'est interception de haut vol. Vous allez devoir trouver une radio cachée. Pour cela, lancez le baptême du feu sur la map Overlook. A partir de là, dès que vous commencez, rendez-vous au deuxième stock de munitions, entrez dans la salle et retournez-vous. Vous verrez la radio posée sur l'étagère. Regardez-la, montez sur le petit baril, observez-la jusqu'à ce que vous déverrouillez le succès. Oh, c'était rapide J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la playlist afin de débloquer le plus de succès possible. Sur ce, santé bonheur et viva l'eau